Salut les astros, bienvenue dans ce 14e épisode de Moon Explorer. Et oui, déjà! Alors aujourd'hui, on va se diriger vers la mer de la Sérénité et on va explorer une formation exceptionnelle, encore une fois, les hyperboles de Cauchy. Est-ce que vous connaissez? Cauchy, c'est un petit cratère en fait. Il hein. n'est pas plus de 12, peut-être 13 km de diamètre grand max, et il se trouve au nord-est de la marée Tranquillitatis. Alors Cauchy, il est de forme circulaire, il est à peu près symétrique, il a une petite élévation centrale, oh, pas grand-chose. Euh, ses parois internes, par contre, sont inclinées et forment une sorte de bol, je dirais même une sorte de parabole, hein, bien circulaire, euh, et son grand albédo, c'est-à-dire sa capacité à refléter hein, donc la, la lumière du Soleil, le rend particulièrement brillant, un peu comme un, un rond bien blanc, lorsqu'on l'observe à la pleine Lune. Mais si on veut profiter pleinement de ce petit terrain de jeu, eh bien, je vous invite à braquer vos lunettes, vos télescopes sur une Lune d'à peu près 18 jours. Allez, 19 grands max. N'oubliez pas d'utiliser un petit filtre lunaire pour atténuer le reflet de la Lune. Alors avant de parler du cratère et de la zone, vous savez que j'aime bien parler un peu de la personne qui a donné... Euh, son nom hein, au cratère. Alors Augustin Louis, baron de Cauchy. Alors, il est né à Paris le 21 août 1789, début de la Révolution française. Il est mort à Sceaux le 23 mai 1857. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il a survécu à la Première Révolution française, au Concordat, au Premier Empire, puis à la Restauration monarchique à la Seconde Révolution Française, à la Monarchie de Juillet et puis pour finir à la Troisième Révolution Française. Enfin, quand même, il a traversé une période de assez trouble de l'Histoire. Mais qu'à cela ne tienne, Cauchy est un mathématicien et peut-être le plus prolifique de l'Histoire de France. Et oui, Il va refonder les bases de ce qu'on appelle l'analyse mathématique et il va apporter clarté, rigueur aux résolutions des équations différentielles d'ordre linéaire 1. Alors Pour ceux qui ont fait des maths, ça parle. Et il va s'éparpiller, comme beaucoup de ses collègues, eh bien, dans de nombreux domaines dont l'optique et l'astronomie. On lui doit d'ailleurs les premières équations, les premiers modèles d'équations sur la propagation de la lumière des ondes électromagnétiques et du mode de polarisation des ondes. Il va démontrer les lois de la réflexion, il va travailler sur la réfraction de la lumière et puis il va mettre en évidence le phénomène de diffraction de la lumière, toujours par le biais de l'outil mathématique bien sûr et puis il va réviser également brillamment la théorie des perturbations mise en place par Lagrange alors Lagrange on en parle en ce moment avec James Webb qui s'est mis, mis en orbite stationnaire sur le point de Lagrange 2 de l'autre côté de la Lune je vous renvoie aux épisodes de Christophe de la Chapelle la chaîne Astro sur le télescope James Webb et euh, voilà il va réviser toute la stabilité du système solaire grâce aux mathématiques etc etc etc de quoi, bien sûr, mériter un cratère à son nom sur la Lune. Et là, on y va. Voilà, donc après cette digression biographique, on va revenir à la Lune. Et donc, juste au nord-est, frôlant les bords du cratère Cauchy, se trouve bien une large rainure nommée Rima Cauchy. On la trouve également sous le nom de Ril Cauchy 1. Donc, c'est une faille. Une faille de 210 km de long et ouais et large de 4 km euh, tout simplement. L'Arima Cauchy traverse eh bien, dans sa partie est, c'est-à-dire orientale, les restes du cratère Lawrence après avoir franchi toute une région tourmentée et montagneuse, et dans sa partie occidentale, c'est-à-dire l'ouest, eh elle présente une petite forme de S assez euh, caractéristique. En fait, quand on regarde bien les choses, ce n'est pas vraiment un S, c'est une coupure dans la faille. Mais voilà, les, la lumière et puis les effets de, de terrain euh, nous font penser à une sorte de S. Hein. La rima cochi, c'est un graben. Je vous ai déjà parlé des graben Lorsque je vous ai parlé eh bien, de la vallée alpine, un graben très simplement, euh, eh c'est la surface euh, de la mer de la tranquillité qui s'est effondrée d'un coup, bam, entre deux failles parallèles pour former une sorte de vallée longéline et plate. Hein, donc le fond est plat. Voilà pour la rima cochi. Alors, au sud-ouest, en partant du cratère Cauchy, si hein, on descend, une falaise de 120 km de long apparaît à la surface de la Lune et elle porte le nom de Rupes cauchy Il ne vous aura pas échappé que cette falaise est parallèle à la Rima-Cauchy. Voyons... D'autres petites curiosités locales avant d'explorer un peu plus euh, cette, euh, cette falaise. Au sud de Rupes-Cochis va se dresser deux dômes volcaniques de 12 km de diamètre assez facile à observer avec un 100-114 mm d'ouverture. Par contre, je vous conseille d'attendre plutôt le 19e jour hein, pour profiter d'une lumière rasante maximale. Et là, vous allez pouvoir voir donc Omega cochille et Tau cochille Les plus attentifs noteront que le dôme oméga possède un cratère sommital. Alors, il faut être très patient, il faut avoir un bon instrument, une bonne vision, un bon œil pour pouvoir le discerner. Il n'est pas facile à voir. Par contre, en photographie, vous arriverez sans doute à le révéler assez facilement. Alors, voilà pour les curiosités locales. Alors, revenons maintenant à Rupes-Cauchy. Alors, c'est une longue, longue falaise, donc lunaire de 120 km. Elle délimite la rive septentrionale de la marée Tranquillitatis. Alors, avec Rupes-Altaï, c'est une des falaises les plus connues de la Lune. Elle est fascinante à observer et à explorer. À l'est du cratère cauchy C. La rupesse n'est encore qu'une simple petite rima. Mais progressivement, eh bien, on voit que la rima est en train de se tordre, de se soulever, en tout cas le, le flanc nord de la rima se soulève. Et, et là, on a un point de basculement qui est très, très intéressant à observer visuellement avec un télescope d'environ 200-250 mm de, de diamètre. À cet endroit-là, ici, oui, oui, oui, là, il se produit une transformation géologique remarquable qui marque l'endroit où la ligne de faille nord de la Rima commence à se transformer en falaise. Vous voyez comment elle s'élève. Alors, je vous conseille un fort grossissement quand même pour observer cette transformation. Avec un bel instrument bien entendu. Alors il faut être très attentif pour voir cette transformation. Je sais que vous pouvez y arriver avec vos instruments. Alors regardez par exemple ici sur cette image prise par les astronautes d'Apollo 8. Le phénomène est à couper le souffle. Franchement on voit bien là le soulèvement de la falaise. Ah, c'est magnifique, c'est super beau. Hein Je pourrais rester là à regarder ça, c'est magnifique. N'hésitez pas à observer cette région entre le 18e et le 19e jour lunaire assez régulièrement pour profiter eh bien, des différentes librations lunaires hein, pour qu'elles soient bien favorables car la surface de la falaise étant plus élevée au nord-est, une ombre bien visible sera projetée vers l'ouest. Ah, mes amis, si de nombreuses formations lunaires donnent envie de prendre ces crayons ou de braquer une caméra astro pour les immortaliser, cette région de la Lune mérite de figurer en bonne place dans votre to-do list. Observez, observez longuement, dessinez, prenez votre temps pour observer cette zone. Vous ne pourrez qu'être émerveillé par la multitude de petits cratères, par les nombreux et délicats contours et détours de la rima et de la rupesse. Et vous serez sans doute subjugué par les ondulations subtiles des petites dorsales qui sillonnent la zone, hein, des dorsales qui n'ont pas de nom, hein, et également par les cratères fantômes qui sculptent de minute en minute le grisé des plaines lunaires. Ami Astro, je vais vous laisser terminer ce Moon Explorer, l'œil à l'oculaire, et je vous dis à bientôt